Bonjour Loïc. Bonjour. Euh, content de te revoir. De même. Euh, on s'est vu, c'était au mois de novembre à Paris. Tout à fait. On était partis en, en mission de recrutement avec, euh, avec Steve hein, pour chercher des, des, des profils comme toi, des soudeurs. Euh, il s'est passé quand même pas mal de mois euh, entre le moment où on s'est rencontré à Paris, que, que Steve a après sélectionné ta candidature avec moi et puis après il s'est passé plein de choses. chez l'équipe, tu as aussi rencontré par Skype. Oui. Hein, parce que tu fais partie d'une entreprise qu'on appelle l'entreprise libérée où en fait le patron ne choisit pas forcément uniquement ses ressources, c'est aussi l'équipe. Les employés aussi. Alors, parle-nous de ton expérience depuis qu'on s'est rencontré à Paris, qu'est-ce qui s'est passé Alors, j'ai regardé beaucoup de, de vidéos justement que vous avez pu faire euh, avec l'entreprise libérée euh, de PMB. Oui, je les ai rencontrés euh, via Skype aussi de même et tous les papiers de l'immigration qui se sont faits, qui ont pris quand même je dirais un bon mois et demi. Euh, deux mois. Ok, deux mois pour faire tes papiers Oui. Okay. Ce qui n'est pas si long que ça en fait Non, non. c'est vrai que je répondais rapidement euh, tout de même, <rire> J'attendais pas à chaque fois qu'il fallait renvoyer euh, des, des papiers, des documents, donc, euh, mais ce pas si long, mais il y a quand même un peu de, un peu de, de temps. Donc entre le premier jour où on s'est rencontrés à Paris et le moment où tu es arrivé, c'est passé combien de mois à peu près Alors, euh, ben, décembre. Oui. Cinq, euh, ouais, cinq mois, cinq mois en, donc cinq mois plus tard tu arrives au Québec tu as eu euh, aussi comment s'est passé les, les, les entrevues Skype avec l'équipe parce que c'est quand même bizarre que, de dire que c'est quand même tes collègues qui vont dire oui qui ont leur mot à dire ouais. aussi ouais, ouais, ouais mais je trouve l'idée très très bonne parce que c'est pas c'est eux qui travaillent avec moi ce n'est pas style mais je vois j'ai j'ai eu un entretien un entretien avec euh, Martin et et Bertrand. Okay. Donc, deux soudeurs de ton équipe. Voilà, tout à fait. Ouais. Et qui m'ont posé différentes questions sur euh, ma façon d'être, ma façon de travailler, ce que j'avais déjà fait, euh, ce que je n'avais pas fait, ce que je n'avais pas vu, euh, qui travaillait ici. Donc, euh, voilà, on a pu échanger, mon profil leur a plu euh, et moi, l'entreprise m'a plu. <rire> ok. Donc, on, on s'y retrouve. <rire> donc là, tu es arrivé, euh, premier contact avec euh, les, les, les gens de, de, de l'usine. Comment ça s'est passé ou alors là, très très bon ressenti, euh, je dirais très accueillant, très très sociable, contrairement à chez nous en moyen. Les gens sont venus directement, euh, voulaient me présenter les villes, aux alentours, me faire visiter. J'aurais trouvé ça vraiment vraiment gentil. On m'a aidé à trouver un véhicule, on m'a aidé à beaucoup de choses. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très gentil. Je pense pas que en France euh, des salariés d'entreprise auraient fait ça pour un nouvel arrivant, c'est okay. ce à quoi je m'attendais. Au niveau de ton logement, est-ce que ça a été facile de trouver un logement à distance Ah bah pour ça ça a, été, ça a été plutôt simple parce que je suis logé euh, par l'entreprise euh, dans, dans, juste à côté, dans un, un bungalow comme vous appelez ouais, ça. Ouais. Et, voilà, c'est très grand, pour être à deux dedans avec, euh, avec mon collègue, on a de la place. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la préparation de ton départ, est-ce qu'il y avait beaucoup de choses à penser Quand tu as su que tu t'étais sélectionné pour venir travailler dans cette entreprise au Québec, est-ce que tu as eu beaucoup de choses à préparer pour ton départ Non, pas spécialement, non. Tu étais en emploi toi déjà en France Oui, euh, ben, j'ai refusé un CDI, et le, le week-end d'après j'étais justement au à Paris ouais. et après j'ai travaillé euh, trois, mois, euh, ouais, ouais, trois mois chez Airstom Transport et après je, je me suis arrêté un mois, un mois et demi avant de partir pour préparer mon départ, euh, bah, finir les derniers papiers et puis, euh, et puis faire ma valise. Sinon sans plus, euh, prendre le billet d'avion c'est pas plus compliqué que ça. <rire> okay. Est-ce que euh, les premières différences culturelles, est-ce que ça fait deux mois et que tu es ici, les premières différences culturelles, ce serait lesquelles, celles qui te, te marquent le plus euh, bah, Le fait que les gens soient plus amicales, le, le tutoiement qui est plus... Plus rapide Oui, plus rapide, oui. Même, euh, même direct. Instant, ouais. <rire> ça, ça dépend de la culture de l'entreprise, ça fait partie de cette culture d'entreprise ici, ouais. L'alimentation qui est différente ouais. Faire un Ça. peu ses points de repos. <rire> Un peu, c'est <rire> pas facile. Mais sinon, euh... choc culturel, on va dire que on s'y retrouve, oui, à part ces deux points-là. Mais sinon... Au niveau de l'accent, c'était assez facile. Les expressions, tu arrives à... Ah, les, les, tu saisir. les expressions, euh, c'est un peu plus compliqué. L'accent, on s'y fait vite, je dirais, un mois, un mois et demi, l'oreille s'y ouais. fait bien. Mm -hmm. fait bien. À part Parce qu'ils viennent vraiment de... De région. De région, oui. Là, c'est pas facile. Il y en a un ou deux ici, c'est pas facile. Mais non, on s'y fait, on fait vite, plus vite que ce que je pensais. On a même tendance à prendre leur vocabulaire assez oui. rapidement. Ouais, exactement. Ouais, clair. Euh, si tu avais des conseils à donner aux personnes qui, comme toi, voudraient migrer au Québec, ce serait lesquels Est-ce que tu as conseil à l'advenir C'est quoi ton retour d'expérience par rapport à ça Oh, c'est encore assez frais, mais moi mm -hmm. euh, ouais, je leur conseillerais de, de tenter. Ça, ça vaut le coup. C'est un, un beau pays, une belle région. et Je pense que, que c'est une bonne expérience à vivre. Euh... Est-ce que c'était ton premier essai d'essayer de, de venir au Québec ou est-ce que tu avais fait déjà d'autres essais avant? Non, c'est le premier. premier euh, c'est le premier sérieux. Après, ça fait. Euh, je dirais trois ans que, que je m'intéresse justement au Québec à venir okay. travailler c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéressait et qui fallait que je fasse ok un projet qui avait été mûri puis oui voilà. oui oui depuis depuis l'époque de mon apprentissage en, en bac pro donc, donc si c'est à refaire ah oui je retenterais oui oui ouais, pour l'instant je ne suis pas déçu loin de là ok euh, bah en tout cas, Loïc, on te merci beaucoup. Euh, merci aussi beaucoup Moi de la aussi. confiance que tu nous as fait depuis la première fois, parce qu'on a commencé par se contacter par courriel, on a regardé ton CV, on a analysé ça. Euh, nous, on est super contents de te voir aller ici. Euh, on sait que l'équipe euh, t'a adopté. On a, on a vu Steve tout à <rire> l'heure aussi, il c est, est super heureux et, et, et je pense que c'est une belle expérience. Donc, euh, en tout cas, merci beaucoup, puis euh, bon succès à toi. Eh ben, merci beaucoup, je vous remercie.